On fait tous le constat d'une crise démocratique qui se manifeste notamment par une grande partie de la population en colère. Dans le même temps, on observe une effervescence d'envie et d'initiative démocratique. Mais ces, er ces énergies sont cloisonnées. Comment rassembler ces énergies Construire des dynamiques pour que le collectif et l'espace public soient réinvestis. Comment agir et décider ensemble pour cela, nous élus, habitants, citoyens, techniciens, avons besoin de changer de représentation et de posture. L'un des chemins proposés est de partir des actions des personnes et territoires en mouvement et d'accompagner par des formations. Rejoignez-nous pour définir, penser, construire, opérationnaliser ces formations.